Salut mes petits rêveurs, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 2 du 1 mois dans mes rêves et aujourd'hui je vous retrouve en rouge parce que cette nuit j'ai rêvé d'amour. Bon, il est 8h du matin, on attaque et euh, cette nuit j'ai rêvé d'amour et je vous jure c'était super cool Donc on est là pour parler de ça, n'hésitez pas vous déjà à me raconter de quoi vous avez rêvé Et à me dire un peu tout ce que, voilà, si vous avez passé une bonne nuit ou non Donc cette nuit j'ai fait deux choses, c'est à dire que j'ai eu plusieurs euh, sommeils paradoxal comme d'hab Sauf que là il y en avait un et l'autre qui n'avait aucun rapport contrairement à hier, où c'était un suivi. Là, c'était deux choses totalement différentes, mais les deux parlaient d'amour. De plus, euh, je me suis aperçue qu'à 6h du matin, quand mon réveil sonnait, ça me réveillait en plein sommeil paradoxal, donc en plein rêve. Donc j'ai fait ça, j'ai mis un réveil à 6h, ça a piqué, je vous jure, c'est pas du tout agréable de se faire réveiller en plein rêve. Mais en tout cas, ça a marché, puisque j'ai deux petits rêves à vous proposer. Donc dans le premier rêve, c'est un rêve que je comprends totalement, je sais pourquoi je l'ai fait. Donc c'est un garçon que je connais dans la vie de tous les jours qui était dans mon rêve. Et en fait, c'était l'ex d'une copine à moi. Et en fait, à cette copine, qui est vraiment une très bonne copine, à moi et eh bien je lui demandais toutes les infos en mode c'est qui, pourquoi il fait ça, euh, qu'est-ce que ça à me dire sur lui, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas etc. Et euh, ça a été un rêve assez rapide mais assez bizarre puisque alors c'était un rêve totalement euh, pas lucide, hein. je t'ai persuadé que c'était la réalité parce que euh, ma copine en fait c'est une copine que je connais très très bien, je connais parfaitement donc dans mon rêve elle est retranscrit à la perfection donc il n'y a aucun bug dans mon cerveau, il n'y a aucune fois mon cerveau qui va se dire elle fait des trucs bizarres ta pote. Non parce qu'elle est tellement bien représentée que voilà donc c'était totalement pas lucide mais euh, je lui demandais voilà des infos sur le mec et si j'ai rêvé de ça c'est la simple bande raison que en ce moment il euh, y a quelqu'un à qui je parle et j'arrive pas à avoir plus d'infos c'est un garçon très mystérieux et ça fait que euh, la nuit je me pose pas mal de questions et des, des fois je me demande mais s'il faut il peut avoir une autre vie s'il faut il me ment etc les questions basiques euh, quand tu rencontres quelqu'un et donc cette nuit c'était ma pote qui filait des infos et ce qui était drôle c'est qu'en me réveillant en fait les infos que ma pote m'a filé c'est des infos que je sais déjà en fait parce que bah, bien évidemment j'ai pas inventé d'infos donc j'étais en mode ouais bon en gros ça je le sais voilà. hein. ensuite je me suis réveillée avec le fameux réveil de 6 heures et là j'étais dans un rêve les gars une pépite. Alors, c'est très très bleu bleu, très très amour, mais euh, cette nuit j'ai rêvé que euh, l'amour de ma vie, de quand j'étais adolescente, enfin euh, l'amour de ma vie, vous allez voir, c'est très euh, très gros, mais euh, m'envoyait un message et me disait qu'il voulait me voir, qu'il fallait que je le retrouve, etc. Faut savoir qu'on était en plein euh, période de guerre, donc euh, les, les époques des rois des reines, etc. Et euh, on était en pleine guerre, donc j'étais en grosse robe, il fallait que je traverse des choses et tout ça, bon bref, c'était le contexte. Et là, en fait, je le retrouve et là mon cerveau a totalement bugué parce que... Suspense, je vous le dirai après. À savoir que ce garçon, qui, est, qui était donc mon gros crush quand j'étais ado, ça a été quelqu'un sur qui j'ai vraiment flashé pendant très très longtemps. Et euh, j'ai plus de nouvelles de ce garçon parce qu'on a fait toutes les deux no nos vies depuis que j'ai 18, 18 ans. 19 ans ouais 19 ans à peu près 18 19 ans et euh, bref il a fait sa vie j'ai fait la mienne on s'est supprimé de partout etc et ça a été un garçon avec qui il ne s'est jamais jamais jamais rien passé donc euh, ça restera toujours un petit un petit truc dans mon cœur et en fait ce qui est frustrant c'est qu'il aurait pu se passer quelque chose mais c'était toujours au mauvais moment quand on se voyait etc et du coup ben bah, voilà un jour on a décidé de chacun faire nos vies et de plus penser l'un à l'autre on n'a jamais rien fait on s'est jamais embrassé on s'est jamais enfin bref c'était vraiment super frustrant et si j'ai rêvé de lui c'est parce que euh, j'ai vu popper un truc où il était dessus alors que je ne m'attendais pas du tout à le voir là et du coup ça m'a promis dans la tête et du coup j'ai de lui cette nuit là mais je vous avoue que c'était un super chouette rêve donc on reprend, j'arrive, les yeux pleins d'étoiles avec ma petite robe, lui je sais pas pourquoi il a un casque comme s'il était euh... il faisait des... <rire> Des courses de voiture, je sais pas, bref, j'en sais rien Et euh, bref, il enlève son casque On se retrouve et tout ça, mais euh, rien de, de sexuel ou de tout ça, c'était vraiment des retrouvailles En mode, ah ça fait trop longtemps Dans ma tête je me dis, ah ouais c'est mon ex Et je suis restée combien de temps avec ce mec, et je commence à compter Donc mes mains sont très bien dans mon rêve, hein. je commence à compter Et là je me dis, ça fait 5 ans Et là je me dis, mais non Léa, en fait euh, t'es jamais sortie avec C'est pas ton ex, c'est juste... Euh... Un rêve. Et là ce qui s'est passé c'est que je me suis dit vas-y bah les couilles, euh, vas-y profite de ton rêve, profite à fond, ce n'est qu'un rêve Mais profite, retrouve-le, discute avec lui etc. Et du coup bah j'ai passé un super rêve, alors voilà c'était euh, très rapide hein, bien évidemment Du moment où vous vous apercevez que c'est lucide, ça s'enchaîne bien mais c'est hyper rapide quoi, enfin voilà c'est toujours un rêve Et en fait à 6h quand mon réveil a sonné j'étais en plein milieu de ce rêve et en fait quand je me suis rendormie je suis rentrée dans ce rêve Et j'ai essayé de dormir tout le plus longtemps possible pour rester dans le rêve et voilà au bout d'un moment ça s'est terminé, je me suis levée avec euh, genre du baume au cœur c'était vraiment un joli rêve d'amour et ça m'a fait plaisir de le revoir même si c'était que dans un rêve Même si par moments en fait dans les rêves lucides on oublie que c'est du lucide Alors des fois on se dit ah oui merde je suis en train de rêver Et puis il y a des moments bouf j'ai l'impression qu'on se renfonce dans le rêve et qu'on dit ah oui je suis pas en train de rêver Et puis ah merde je suis en train de rêver Voilà, quand bah, on n'est pas lucide pendant tout le rêve, on est lucide pendant des petits moments de rêve où ça bug Et c'est pendant ces moments de lucidité qu'on peut changer le rêve. C'est hyper compliqué, j'ai l'impression d'avoir deux vie, la vie là et la vie euh, dessous quand je rêve. Donc voilà, c'était un très joli rêve, ça m'a fait vraiment chaud au cœur je vous avoue j'aurais bien bien voulu rester dans mon rêve hein. euh, voilà, c'était des petites retrouvailles euh, de rêve. Par contre, j'aurais pu pécho au moins dans mon rêve, hein. c'est mon seul regret hein. donc voilà, c'était mon rêve d'aujourd'hui, je vous retrouve demain dans la suite et euh, n'hésitez pas voilà, à me dire de quoi vous avez rêvé et si ce format vous plaît, sur ce, ciao, à demain peut-être